Bonjour à tous, bienvenue pour ce chapitre 2 de l'apprentissage de la langue tamoul sur learningtamoul.com. Premièrement, je voudrais vous remercier car vous avez survécu à la première vidéo, l'introduction de l'alphabet tamoul pour l'alphabet. Je suis content que vous ayez survécu à ça, que vous ayez encore la motivation pour continuer. Donc, merci. <rire> On va commencer donc aujourd'hui avec les chiffres, donc de 1 à 10. En tamoul. Une chose que je peux vous dire tout de suite, c'est que pour ceux qui savent déjà compter de 1 à 10, je suis persuadé que de 1 à 5, quand vous allez compter, vous allez avoir faux parce que vous allez parler le tamoul, enfin vous allez le dire en tamoul parler Sauf qu'à l'écrit, c'est pas la même chose, donc il faudra faire attention, il y a une différenciation entre le tamoul parlé et le tamoul écrit. D'accord Donc on y va. Hop, les nombres. Les nombres. En anglais, euh, en, en anglais, non, en tamoul on dit engal en ena unanna kana ulana engal rappelez-vous, ça c'est un G ici dans ces situations-là parce qu'on n'a pas doublé avec un ukana devant d'accord donc c'est engal engal donc au pluriel, si c'était au singulier nombre sans S, ça aurait été n d'accord donc ça, c'est un truc, euh, une petite information à savoir. Ici, les « ou » qui sont à la fin de chaque mot, c'est comme si c'était « e euh, ». Pas « e euh, », juste la lettre « e », c'est par exemple e". « e ». D'accord Vous allez voir qu'on ne on met pas un « ou » à la fin, parce que c'est en fin de, fin de mot. D'accord Donc, je vais vous lire de 1 à 10. Ensuite, je vais les lire un par un en les décryptant enfin les découpants plutôt. Et ensuite, je vais relire encore une fois de 10 en one-shot. D'accord Donc, euh, essayez de lire avec moi, de répéter avec moi. Onre. Irende. Moonre. Vous voyez, c'est E à la fin. Nange. ainte vous avez vu, on ne dit pas on rende moundé na langé. On derende moundé na langé aïnde. C'est ça la bonne manière de le dire. Vous pouvez même corriger vos parents maintenant. Aré. Il est. Et. On paté. Pate. Donc on reprend mot par mot. On der. O, UN, RE, ON, RE, Iren, I, RE, UN, DE, Iren, de. Mou, re. MOU, donc c'est bien le OU non, hein, MOU, UN, re. là pour l'instant vous avez les anglais, plus tard, plus dans les slides plus tard, vous n'allez pas les avoir, hein? parce que là je pars du fait que vous avez peut-être pas encore maîtrisé l'alphabet, donc, euh, je vous aide un peu, mais bientôt, vous n'allez plus avoir euh, ces petits trous pour vous aider, na n a na n a Vous avez vu, c'est juste deux lettres, hein? C'est pour ça que je vais un peu plus vite. T et UTD. Et, et Vous voyez que là on double. Hein? C'est la même famille, rappelez-vous. Hein? On ne pa, paté. O. Un, pa, on ne On Et enfin, paté. Pana etana tuna. Pate T. Vous voyez qu'on on va le doubler ici. Pate. Sans ça, ça aurait fait pas de, pa, de d'accord Alors, on reprend encore une fois, une dernière fois Ondre, irende, mundre, nange, ainde, are, ele, ette, onpate, patte je suis quasiment sûr que vous êtes seul devant votre écran, il n'y a pas une audience autour de vous, il n'y a pas un public. Donc n'hésitez pas à redire les mots au fur et à mesure que je les dis. C'est la meilleure manière de l'apprendre, hein. vous n'allez pas être timide ou quoi, vous êtes tout seul devant votre écran. Allez-y, vous gênez pas. <rire> D'accord Alors maintenant, on s'est compté de 1 à 10 je vous retrouve pour le chapitre prochain. Euh, en attendant, bah, vous pouvez réviser bien cette slide-là. Vous pouvez vous entraîner avec le quiz sur le k donc, vous allez me projeter les questions sur votre écran et les, les jouer sur votre téléphone. Vous pouvez, vous pouvez même challenger vos parents. Euh, en tout cas, euh, voilà. <rire> allez, bonne journée à vous. Bon courage au prochain chapitre.